Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo un petit peu particulière comme vous l'avez vu dans le titre, puisque je vais vous parler de bisexualité. Alors ça fait un moment que voilà, j'ai envie d'en parler, je savais pas trop comment le faire. J'ai fini par me décider, donc c'est pour aujourd'hui vous le savez sans doute si ce n'est pas la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, mais j'attache une importance toute particulière à la littérature LGBT, ou plutôt à la thématique LGBT, parce que c'est pas spécifiquement LGBT. J'ai fait notamment une vidéo consacrée au roman pour ados sur l'homosexualité masculine, et vous avez dû le voir que il arrive quand même assez souvent que dans les livres que je présente, il y ait un personnage gay, lesbienne, bi ou trans. C'est un sujet qui me concerne directement puisqu'il se trouve que je m'identifie comme bisexuelle. Avant de vous parler un petit peu de moi, je tiens à repréciser les choses et à donner des définitions un petit peu claires des bisexualités ou du de les faire à ma manière. Parce que malheureusement, bien, il se trouve que tout le monde n'est pas forcément au courant ou très bien informé sur le sujet. Euh, les bisexualités sont extrêmement invisibilisées. Il euh, y a des gens qui croient que la bisexualité n'existe pas, que c'est un petit peu n'importe quoi et qu'on finira par choisir un jour ou l'autre, notamment lorsqu'on se met en couple. Revenons à la base de la base, les définitions. Donc, euh, si on veut simplifier les choses, d'un côté vous avez l'hétérosexualité, donc le fait d'être attiré par des personnes de genres différents, un homme qui est attiré par une femme, une femme attirée par un homme. De l'autre côté, vous avez l'homosexualité, donc des personnes attirées... Par des personnes de genre identique au leur un homme attiré par un homme une femme attirée par une femme et vous avez les bisexualités pourquoi je dis les bisexualités c'est parce qu'il y en a plusieurs en fait le terme générique de là où il vient c'est la bisexualité être attiré par les hommes et les femmes sauf que maintenant euh, on en vient à des réflexions un petit peu plus poussées notamment sur le genre il faut comprendre qu'il y a plusieurs genres et qu'il n'y a pas que le genre masculin et le genre féminin. Il y a tout un tas de genres différents qui ne correspondent pas forcément aux stéréotypes masculin féminin et qui sont beaucoup plus complexes que ça. C'est pour ça que la définition qu'on peut donner de la bisexualité, la définition la plus générale, c'est une personne bisexuelle va être quelqu'un qui est attiré par les personnes de genre identique et de genre différent avec un S. Genre est différent avec des S. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il n'y a que deux genres. Il y a un éventail de genres beaucoup plus varié qu'on ne le croit. Ce qui est important de retenir, c'est que la bisexualité, ça va s'opposer aux monosexualités, comme qui sont l'hétérosexualité et euh, l'homosexualité. Donc ça, c'est la définition générale, de la bisexualité. Ensuite, il y a des tas d'orientations de... plus spécifiques, et le meilleur moyen de comprendre ça, c'est de vous présenter euh, ce qu'on appelle le parapluie bisexuel, The Bisexual Umbrella. En français, on dirait plutôt l'éventail des bisexualités, ça doit être un, euh, une manière de parler euh, très anglaise, mais bon, bref. The Bisexual Umbrella, je vais mettre une photo euh, dans le coin, pour que vous la voyez, et je mettrai bien sûr le lien dans la description pour que vous pouvez le voir en grand. Et on considère il y a les bisexualités, et que sur chaque... Euh, vous savez, les, les baleines <rire> du parapluie, on peut placer différents types de bisexualité. Alors, il y a la bisexualité au sens strict, c'est-à-dire une personne qui va être attirée par les hommes et les femmes, c'est le sens historique. Ensuite, il va y avoir la pansexualité, où la pan, ça signifie tout, donc c'est-à-dire une personne attirée par les personnes de tous les genres, quel que soit le genre. La différence entre la bisexualité et la pansexualité, elle est, elle est assez complexe au final, parce qu'il y a des tas de bisexuels, notamment moi, qui considèrent que le genre n'a pas, pas d'importance, comme les pansexuels, mais qui préfèrent utiliser le mot bisexuel. Enfin voilà. Pansexuel, c'est vraiment le genre, je m'en fous, c'est pas un critère de la même manière que les yeux bleus, les yeux marrons, les cheveux blonds, les cheveux... du rouge, Enfin voilà ça, ça n'entre pas en ligne de compte. Euh, ensuite, il y a d'autres orientations qui peuvent être, par exemple, euh, être hétéroflexibles. Donc euh, ça va être quelqu'un qui va être plutôt à tendance hétérosexuelle, mais qui, ne, qui peut envisager d'être après avec quelqu'un qui va être de, de même genre. Euh, il y a les personnes beaucoup plus fluides, dont l'orientation vraiment varie au fil du temps. Ils passent par des phases, etc. et ils préfèrent ne pas se définir. Il y a tout ce qui est bicuriosité donc ça va être plus... ils vont avoir une orientation sexuelle, donc hétéro ou homo, mais euh, voilà, ils peuvent avoir une forme de curiosité euh, dans leur relation. Ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule forme de bisexualité et que chacun, en fait, vit sa bisexualité de manière différente. On va pas être attiré forcément de la même manière par les hommes, par les femmes, euh, ou par des personnes qui ne s'identifient pas euh, à ces deux genres. Il faut comprendre que l'orientation sexuelle, c'est pas quelque chose qui va être figé dans le temps. On a le droit d'évoluer, on a le droit de s'identifier homo à l'adolescence, et puis finalement de se découvrir plutôt bisexuel vers, je sais pas, 30 ans, ou 40 ans, 50 ans. On a le droit d'être hétéro, de ensuite dire maintenant finalement je préfère, je suis plutôt homo, et puis changer d'habit, enfin, on peut s'identifier bi et finalement se découvrir exclusivement hétéro ou homo. C'est pas grave. L'orientation sexuelle, c'est une orientation. Et ça, on l'oublie souvent. C'est en fait vers là où tu regardes pour avancer vers l'avenir, mais rien t'empêche de ensuite changer de chemin. On a le droit de douter, on a le droit de réfléchir, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de se tromper. C'est pas grave. Et au final, ce qui est important, c'est de savoir qui on est au fond d'être en accord avec soi même et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à mettre un mot sur votre orientation si, si pour vous c'est trop compliqué si vous hésitez si vous êtes si ça vous travaille si vous réfléchissez et que vous n'arrivez pas à à vous mettre dans une petite case vous avez droit de ne pas vous mettre dans une case ou de vous mettre dans une case assez large pour pouvoir être pour pouvoir être bien le plus important c'est de se sentir bien et d'être après vous avoir expliqué un petit peu ce qu'était la bisexualité, je vais faire un petit point rapide sur ce que n'est PAS la bisexualité. Alors un bisexuel n'est pas plus infidèle qu'un hétéro ou qu qu'un homo, voilà, c'est tout. Euh, ne me faites pas croire qu'un homme n'a jamais trompé sa copine avec une femme, et que parce qu'il aime les hommes, il va avoir plus de chances de tromper sa copine avec un homme, c'est complètement aberrant si on est bien avec une personne. Voilà, après il y a des bisexuels qui sont effectivement polyamoureux et qui vont pouvoir vivre plusieurs histoires d'amour avec des personnes de genres différents, mais euh, il y a des polyamoureux chez les hétéros et chez les hommes aussi, enfin c'est pas... <rire> pas une spécificité bisexuelle. Ensuite, les bisexuels ne sont pas forcément indécis. Effectivement, il peut y avoir des bisexuels indécis qui décident voilà, de s'identifier en tant que bi parce qu'ils ne savent pas trop où ils en sont, ou qui vont parfois euh, se découvrir finalement plutôt attirés par euh, un genre en particulier. Mais il y a des bisexuels qui restent bisexuels toute leur vie et à qui ça ne pose pas de... Enfin voilà, il a, a pas de problème. Donc voilà, ce n'est pas une phase. c'est pas parce que vous utilisez votre fourchette comme une cuillère que ça en fait d'elle une cuillère. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a des gens qui traversent des phases bisexuelles que la bisexualité est une phase. Les bisexuels ne cherchent pas forcément des plans à trois. La bisexualité masculine existe. La bisexualité une féminine existe aussi. La bisexualité en règle générale existe en fait. Et quand, on... quand un bisexuel se met en couple, il n'arrête pas d'être bisexuel. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est bon, imaginons euh, Marie et Jules qui sont en couple. Euh, Marie aime Jules de tout son cœur, mais c'est pas pour autant qu'elle va arrêter de fantasmer sur Bradley Cooper et euh, Georges Clooney. De la même manière, Jules continuera d'apprécier la plastique d'Angelina Jolie. Mais ça ne fait pas d'eux des infidèles, ça ne fait pas d'eux euh, des polis amoureux. Euh, non, ils restent en couple, et ils s'aiment, mais bon, ils peuvent toujours dire il <rire> est vachement canon quand même. Pour vous parler un petit peu de mon cas personnel, il se trouve que je m'identifie comme bisexuelle mais si on veut être précis, en fait je suis plutôt pansexuelle puisque le genre n'entre pas en ligne de compte dans mes préférences et vers qui voilà, j'ai envie d'aller, vers qui je suis attirée. Euh, je m'en suis rendu compte assez jeune, je dirais vers 14 ans, j'avais quand même des doutes. Euh, après j'ai mis très très longtemps à l'accepter, enfin 4 ans quand même. Euh, c'est ouais, vers 18 ans que j'ai pris conscience un petit peu de mon orientation sexuelle, de ce que ça signifiait, de quelles conséquences ça pouvait avoir sur ma vie parce que mine de rien c'est pas toujours facile d'être bisexuel on subit de la, non seulement de l'homophobie quand on est en couple avec une personne de même genre, mais en plus de la biphobie, puisqu'on considère qu'on n'existe pas, qu'on va être infidèle etc. Et la biphobie, elle vient autant du milieu hétéro que du milieu homo, malheureusement. Parce qu'il euh, y a des homos qui vont considérer qu'on euh, est des faux homos, euh, qu'on ne sait pas encore ce qu'on veut, qu'on est des hétéros qui se donnent un genre, enfin bon, ce genre de conneries. Euh, donc voilà, c'est pas forcément facile tous les jours. Mais bon, franchement, j'ai eu de la chance, personnellement, puisque voilà j'ai jamais eu vraiment d'homophobie ou de biphobie frontale. C'est plutôt des petites choses qui m'ont fait réfléchir par la suite, et il n'y avait vraiment rien de grave. Euh, j'ai fait mon coming out à mes amis assez rapidement, même si j'avais parfois un peu du mal à en parler. Euh, après, à ma mère, je l'ai fait 6 euh, mois après avoir... ouais, environ six mois après m'être acceptée en tant que bi mais je l'assume vraiment que depuis un an. Euh, c'est en fait, c'est avec le mariage pour tous et toute la polémique euh, avec la manif pour tous que ça m'a fait prendre conscience euh, voilà, de, bah, des difficultés en fait, que pouvaient connaître les membres de ma communauté, la communauté LGBT, et donc j'ai décidé que voilà, j'avais vraiment envie de me battre et de militer pour les droits, euh, pour mes droits, pour les droits des personnes qui me sont chères, et donc voilà, je suis engagée au sein d'associations, euh, au sein d'une association en particulier, j'en parlerai un petit peu à la fin, pour euh, sensibiliser les gens aux discriminations, les orientations sexuelles, au genre et puis aussi au sexisme, enfin, bien sûr tout est lié. Maintenant je suis totalement out auprès de mes amis, auprès de mes proches, euh, même si on n'en parle pas forcément, enfin voilà c'est pas non plus le sujet de discussion majoritaire, enfin voilà, je ne raconte pas forcément à tout le monde. Euh, qui je rencontre et avec qui j'ai des dates. Mais euh, donc voilà, les, les gens le savent et puis euh, c'est pas rare non plus qu'il y ait des. qu'on m'envoie des, des personnes qui soient un petit peu en doute parce qu'ils savent que j'ai parfois des, bah, des conseils concernant tout ça. Comme je vous l'ai dit, je suis engagée au sein de différentes associations. Euh, pour les bisexuels, alors euh, il y a deux associations bisexuelles en France. Euh, Because, qui est l'association parisienne que je vous conseille, euh, voilà, que je, vous, que je ne peux que vous conseiller, j'ai fait un article dessus je vous mets le lien en barre d'infos et puis je, mets, je vous mets aussi le lien vers le site internet où vous pouvez trouver un tas d'informations très intéressantes. Euh, donc Bicos qui est une très petite association euh, mais qui est quand même assez mise en avant du fait que c'est la première association bisexuelle en France et l'une des seules puisque la deuxième qui s'appelle Les Biloulous est basée à Strasbourg. Alors, j'ai jamais eu de contact avec eux, j'ai juste vu passer leur page Facebook ou quelque chose comme ça. Voilà, si vous êtes à côté de Strasbourg, peut-être que vous pouvez les contacter, les rencontrer. Sinon, après, il y a aussi des... de la visibilité bisexuelle au sein d'associations LGBT plus largement. Euh, moi, je suis engagée au sein du MAC Jeunes LGBT qui est basé à Paris et qui a une antenne à Strasbourg. Donc euh, on travaille cette année sur le sujet des bisexualités pour voilà, donner plus de visibilité, pour permettre aux personnes bi de s'intégrer un peu plus au sein de la communauté LGBT dans laquelle ils se sentent parfois un petit peu rejetés ou pas forcément à leur place. Notamment les personnes bi qui vont être en couple hétéro, elles vont pas forcément avoir euh, le courage de passer la porte d'une association LGBT malgré le fait qu'elles aient envie de s'engager, envie de se renseigner, envie de rencontrer des gens, etc. Donc voilà, je vous mets les liens de ces trois associations en barre d'infos. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez des informations plus spécifiques, euh, me demander en commentaire ou par message privé ou par euh, le formulaire de contact qui est sur mon blog. Je réponds à tout le monde à ce sujet là-dessus. là, là Vous pouvez être sûr. Autant des fois, bon j'avoue, je ne réponds pas toujours, mais sur ce sujet, je réponds toujours, je donne toutes les informations dont je dispose et je ferai de mon mieux pour vous aider. D'ailleurs sur le sujet, euh, j'ai aussi créé un tableau Pinterest qui peut être très intéressant pour les personnes qui sont intéressées par le sujet des bisexualités. J'ai épiné tout un tas de vidéos sur le sujet, qui sont des vidéos <rire> quasiment que anglophones, je sais même pas si j'ai une vidéo en français, euh, mais voilà, ça peut être très intéressant si vous parlez anglais. Ensuite il y a aussi des liens vers des articles, il y, euh, y a des infographies, il y a des, des trucs sympas, enfin bon voilà, vous pouvez aller jeter un œil je vous mets également tout un tas de liens utiles dans la, dans la description, franchement je vous conseille de dérouler la description si vous devez le faire une seule fois dans votre vie, faites-le maintenant, parce qu'il y a vraiment, je vais mettre, voilà, un maximum de choses. Bien sûr que je n'ai pas la science infuse, mais voilà je pense avoir vu pas mal de choses, m'être renseigné suffisamment sur le sujet pour pouvoir répondre au maximum de questions. Euh, je vous invite aussi à partager cette vidéo au maximum parce que c'est important de d'en parler. Parce que c'est ça aussi le, le truc, c'est plus on en parle, bah plus, plus les gens sont au courant et plus on a de la visibilité et plus ça peut aider euh, des gens qui se poseraient des questions à, voilà, à faire un petit peu leur bonhomme de chemin euh, de leur côté. D'ailleurs à titre d'information, et je terminerai par ça, euh, pourquoi c'est important de parler des bisexualités, pourquoi euh, voilà il faut un petit peu se décomplexer sur le sujet, il faut casser les, les clichés, il faut euh, donner de l'information. Euh, parce qu'il y a une étude américaine qui a été faite en, en 2013, qui s'interroge un petit peu sur euh, enfin, la, le, la communauté LGBT. Et il se trouve qu'il y a seulement 13% des hommes bisexuels qui le disent à, voilà, à leurs à leur proches, aux personnes les plus importantes dans leur vie. Seulement 13%. Pour les filles, c'est un peu plus élevé, c'est 33%. Et en comparaison aux hommes homosexuels et aux femmes homosexuelles c'est 77% et 71%. Je pas si vous vous rendez compte un petit peu de, de la différence. Il y a 70% des hommes euh, homosexuels sondés qui l'ont dit à une majeure partie de leur entourage proche. 71% des femmes homosexuelles. Mais par contre, quand on tombe sur les billes, bah voilà, on n'en parle pas. Il ah, y a des tas de billes qui ne sont pas out au sein de leur couple. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été intéressante, instructive, utile. Je suis pas rentrée dans les détails, j'ai essayé d'être le plus simple possible, de donner voilà, des. Des pistes de réflexion. Si ça vous intéresse euh, que je refasse une vidéo sur le sujet, plus sur euh, enfin, quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le demander. N'hésitez pas non plus à me poser des questions, je serais vraiment ravie d'y répondre. J'aurais aimé pouvoir terminer en vous donnant des conseils de lecture avec des personnages bisexuels, sauf que, que j'en ai pas en fait. Non, j'en <rire> <a> pas! <rire> Enfin, si je pense à O.B.N. Martel dans Game of Thrones mais bon pour le peu qu'on le voit je ne suis pas sûr que ce soit hyper significatif euh, je pense à quelques films enfin il y a quelques films il y a quelques séries notamment Rangers of the New Black, Orphan Black où il y a des personnages bi mais voilà euh, la visibilité bi <rire> c'est pas ça <rire> c'est pas ça du tout euh... Donc voilà, je, si vous avez des conseils de livres, par contre, vous n'hésitez pas à me le dire parce que, parce que ça m'intéresse. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur le blog, etc. Euh, tout est dans la barre d'infos, voilà. Allez voir la barre d'infos, je, je l'ai dit au moins 15 fois au cours de la vidéo, mais bon, hein. ce n'est jamais trop dit. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai à nouveau de littérature. <rire> girls and I know the guys